Bonjour, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve dans un appartement en cours de rénovation. Euh, comment faire pour euh, vérifier, s'assurer qu'un quartier est OK pour la mise en location, surtout quand c'est dans une ville où on ne connaît pas. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo euh, depuis euh, la ville de Villeurbanne. Donc on est sur une ville limitrophe à la ville de Lyon avec une vue, comme vous voyez, sympathique et dégagée. Et d'ailleurs, je vous engage à ce propos à vous intéresser aux villes qui sont limitrophes à la ville principale où vous pouvez vous trouver, afin d'avoir des prix au mètre carré inférieurs et une demande locative tout aussi forte. Alors, comment faire, par contre, pour vérifier si vous allez sur une ville dont vous n'avez pas l'habitude, pour vérifier que la ville est, enfin, le quartier est OK, que c'est que, secure, que euh, voilà, que ça se prête à la location ou à la colocation alors il va falloir faire une petite enquête de voisinage en fait. On en parlait lors d'un coaching avec Sandrine qui est en train d'investir. Bonjour à vous Sandrine. Et donc qui, qui m'a posé cette question. Alors elle a posé la même question à des, à des amis qui avaient habité le quartier ou qui connaissaient un peu de, de près ou de loin cette chose-là et qui euh, voilà, avaient donc un avis pas forcément positif. Or, un avis que vous pouvez obtenir, des avis que vous pouvez obtenir de façon objective euh, de personnes qui n'ont rien à vous vendre, surtout, ben, ce sont les habitants eux-mêmes du quartier ou les commerçants. Donc vous pouvez tout à fait faire une petite enquête de voisinage dans un immeuble que vous euh, où vous projetez d'investir pour rencontrer par exemple un, un voisin, une voisine qui vient se garer ou qui euh, pousse la porte de l'immeuble pour lui demander comment se passe la vie dans l'immeuble, voilà je suis en train d'acheter tel appartement à tel étage. Euh, comment, comment se passe la vie dans le quartier, euh, où est-ce que vous faites vos courses. Et là, vous allez par ce biais avoir des informations, bien internes j'allais dire, donc de personnes qui vivent sur place, parfois depuis de nombreuses années, ou qui viennent d'acheter, qui connaissent déjà le quartier, et s'il y a des problèmes, ils vont vous le dire, et si la vie se passe très bien, ils vont le dire aussi. Encore une fois, ces personnes ont un point de vue euh, le plus objectif possible, n'ont pas d'appartement à vous vendre, et connaissent très bien le quartier, les voisins, les éventuels soucis internes, les choses qui se produire dans l'immeuble qui peuvent faire l'objet d'un point à l'ordre du jour lors des agendas des professeurs de, des assemblées générales qui elles-mêmes font l'objet de, de procès-verbaux mais voilà c'est des personnes qui vont vous dire la vraie vie et même sentence pour les commerçants du quartier si vous allez acheter votre baguette à la boulangerie du quartier vous lui demandez voilà je suis en train de d'acheter un appartement alors vous n'êtes pas obligé de lui dire que c'est pour investir mais par exemple quelqu'un peut penser que vous venez vivre dans le quartier donc bien, ce commerçant ces commerçants vous aussi vous pouvoir vous raconter comment ça se passe, si c'est un peu le bazar le soir, s'il ne se passe jamais rien. Et il y a beaucoup de, en fait, de, de fausses croyances, hein, d'idées préconçues qu'on peut avoir euh, de la part de personnes qui veulent vous protéger, qui sont bienveillantes, mais qui ne connaissent pas forcément, euh, qui, qui forcément même ne connaissent pas aussi bien euh, les choses que les personnes que vous allez pouvoir interroger lors de votre petite enquête de voisinage que je vous invite à faire. Voilà pour le sujet de la vidéo, une chose qui peut toute facile à faire, toute simple à faire et qui peut vous aider néanmoins à avoir assez confiance en vous pour vous lancer et franchir le Rubicon et acheter. Je vais profiter du passage de l'hélico pour me réfugier à l'intérieur et vous montrer ce bien en trou de travaux. Voilà, ou encore une fois, je ne peux pas déranger un artisan qui travaille, où on est en train d'abattre des cloisons et de euh, d'en recréer d'autres. L'idée c'est de faire une colocation euh, avec quatre chambres de cet appartement. Voilà, quatre chambres qui est déjà un maximum dans un bien à Lyon au niveau, euh, bah, j'allais dire, des caractéristiques, des contraintes techniques simplement de la, de la vie à quatre pour les colocataires voilà mais ça donne un rendement qui peut être aussi intéressant à considérer voilà merci d'avoir regardé cette vidéo si ça vous inspire et eh bien écoutez n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas à la partager si vous connaissez quelqu'un qui est en train de se gratter la tête avant d'investir et c'est normal il faut bien veiller au gras avant de se lancer et puis je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque vous allez voir d'autres vidéos comme ça du même appartement qui va avancer dans la rénovation jusqu'à la mise en place des locataires et d'autres appartements également qui sont en cours de travaux ou qui sont achevés pour avoir des résultats avant, pendant, après les travaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à faire votre petite enquête de voisinage auprès des futurs voisins et des commerçants. Et à très bientôt pour les prochaines. Au revoir.